Alors, première chose, on va voir l'évaluation euh, du vocabulaire. Je repère chaque mot et je reporte son numéro dans l'illustration. Après, je coche tous les mots euh, qui ont un rapport avec le restaurant. Par exemple, les spécialités, commander le plat, un chef, un chien, un, un caddie, découvert, choisir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 Voici la correction de cet exercice, je repère chaque mot et je reporte son numéro d'illustration Il y a la carte, menu, le serveur, le cuisinier, un client, la principale, entrée, dessert, le buffet, la salle, la cuisine La carte, menu, le serveur, le cuisinier, un client, la principal entrée, dessert, le buffet, la salle, la cuisine. Alors euh, voici la carte. Voici le menu. C'est le serveur. C'est le cuisinier. Voici un client et la cliente. Et plat principal. L Entrée, dessert, le buffet, la salle et la cuisine. Alors je rappelle encore fois la carte, menu, le serveur, le cuisinier, un client, plein principal. Entrée, dessert, le buffet, la salle et la cuisine. Alors, on passe à autre chose maintenant. Alors, voici donc, deuxième exercice. Je coche tous les mots qui ont un rapport avec le resto. Par exemple ici, euh, commander, ça veut dire demander, euh, le plat du jour, un chef, un chef cuisinier, euh, découvert, choisir, et il y a aussi chef cuisinier, euh, casse-route et boulangerie, alors euh, ils ont un rapport avec le restaurant et la pâtisserie aussi. Et vous pouvez ajouter d'autres d'autres bons qui ont rapport avec le restaurant. Voilà. Alors, quel est le synonyme des mots en gras Coche la bonne réponse. Quel plat me recommandez-vous Ça veut dire quel plat me demandez-vous Installez-vous à la table 8, près de la fenêtre. Ça veut dire, mettez. J'ai commandé. Ça veut dire, mettez-vous à la table 8, près de la fenêtre. J'ai commandé les hors-d'oeuvre. Ça veut dire, j'ai demandé les hors d'œuvre. Je voudrais payer l'addition, s'il vous plaît. Ça veut dire, euh, la note. Quel plat euh, me demandez-vous. Mettez-vous à la table 8 oui, près de la fenêtre. J'ai demandé les heures d'œuvre. Je voudrais payer la note, s'il vous plaît. Voilà les, voilà les bonnes réponses. Voilà. Alors, on continue. Alors, il existe trois registres de langue familier pour parler entre amis. Courant le plus utilisé, soutenu pour écrire ou, ou au travail. Indique le registre de langue de chaque phrase. File-moi ta meilleure table. Ça veut dire familier. Donnez-moi votre meilleure table, s'il vous plaît. C'est courant. C'est un registre courant. Puis, je vais obtenir votre meilleure table, s'il vous plaît. C'est soutenu. Je souhaiterais commander le tagine d'agneau, s'il vous plaît. C'est soutenu aussi. Je voudrais le tagine d'agneau, s'il vous plaît. C'est courant. C'est pour... Euh c'est le plus utilisé. Et à le, le tagine d'agneau, c'est familier. Alors, fais moi ta meilleure table, familier. Donne-moi votre meilleure table, s'il vous plaît, c'est courant. Puis-je obtenir votre meilleure table, s'il vous plaît, soutenu. Je souhaiterais commander le tagine d'agneau, s'il vous plaît, soutenu. Je voudrais le tagine d'agneau, s'il vous plaît, courant. À le, le tagine d'agneau, c'est familier. Voilà. On passe à autre chose. De nombreux mots d'origine étrangère viennent de la cuisine, relient chaque mot à son pays d'origine. Il y a les États-Unis, les États-Unis, l'Espagne, le Vietnam, le Bulgarie, le Japon, l'Italie. Par exemple, pizza vient de l'Italie. Sushi vient du Japon. Cheeseburger qui vient des États-Unis. Paella vient de l'Espagne. Yaourt vient du Bulgarie. Et Newok Mam Mam vient de Vietnam. Alors il y a plusieurs types de restaurants américaines espagnoles, vietnamienne bulgariennes. surtout euh, par du yaourt. Il y a japonaise, il y a la cuisine japonaise, il y a la cuisine aussi italienne. Sans oublier c'est la cuisine française et la cuisine marocaine. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Je